Euh, bah, quand j'étais mineur, bah, j'avais 16 ans, je venais juste d'avoir 16 ans et j'ai fait un, un travail dans le, dans le ramassage des fruits euh... Particulièrement le euh, ramassage des, des cerises dans les monts du Lyonnais. Ouais, c'était pas compliqué, on montait dans les arbres, on, bah, on ramassait les cerises, on les mettait dans, dans les paniers de 10 kilos et puis après euh, on les ramenait. Et puis voilà, je faisais ça à peu près toute la journée. Et on était payé euh, par rapport à ce qu'on ramassait. Et du coup, euh, c'était assez motivant pour, euh, bah, pour, pour travailler, plus, plus on travaille et plus on a du coup. Voilà. C'est plutôt euh, mon ami qui a, qui a trouvé, mais apparemment il a pas eu trop de mal je crois Il a regardé dans, dans, dans, dans l'annuaire pour, pour trouver, il a regardé dans, au niveau des agriculteurs et tout, ceux qui étaient à peu près à, à proximité. Du coup, il a téléphoné, puis il a trouvé au bout du troisième ou du quatrième. Je pense là-dedans, au niveau de, du ramassage de fruits, il y a quand même pas mal de, pas mal de travail. Le problème, c'est surtout au niveau de l'accessibilité. Comme c'est un peu loin, des fois, on n'a pas forcément le permis. Du coup, voilà. Quand on est mineur, on n'a pas la foule de, de jobs Du coup, on prend un peu tout ce qui va. Et puis au final, enfin j'y suis allé avec un ami, et puis ça, ça s'est bien passé au final. Et puis c'est quand même une bonne expérience au niveau professionnel de travailler pour la première fois vraiment, ça change un peu de tout le être en cours. Être jeune, ça peut apporter des avantages puisque quand on est jeune et qu'on travaille avec des gens, souvent ils sont plus sympas et puis ils sont plus coopératifs et compréhensibles avec nous. Du coup, c'est intéressant aussi.